Amen. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. To fandi Nakombonaïsu. Amen. la <cười> <mérite> <mérite> après-midi. Église, l'église est fruit fruitier amour. L'église c'est un fruit de l'amour. Alléluia! Amen. Bisika amour ezali là où il y a l'amour et si quand za mba manifester présence na C'est là où Dieu va manifester sa présence. N'zem la chanson que nous avons chantée. Jésus avait prié pour l'unité de l'église. Mais nous dans le monde. L'amour s'est refroidi entre nous. C'est par là il y a la séparation dans l'église de Dieu na semaine qui est la semaine qui est passée, bah, es, nous, y a qui a une a Les, les qui sont passés, ils ont parlé sur le pardon. Il faut qu'on y ait pas qu'on Il faut savoir euh, tant que un tant que les enfants de Dieu. Et la ait nous devons pardonner ceux qui nous font dire. Et les Aujourd'hui. Je ne veux pas parler sur les pardons. Mais les gens qui ont dit parler les gens ont dit que les gens ont dit que les gens ont dit de les gens Amen. Amen. Amen. Sur les rankines. Alléluia. Amen. Amen. Et ça n'a pas tout Katina Mokili Oyo. Il y a des gens dans le monde. Ils ne sont pas en dehors de l'église. Ils sont vraiment dans l'église. problème Mais si tu trouves un problème avec lui. Alléluia. Amen. Vocabulaire où il y a pardon et pas à la caté. Cette vocabulaire de pardon, ça n'existe pas dans sa vie. Mais le non-pensant n'attend mon coémuqué. Mais aujourd'hui, donne-moi un temps. Pensant malito inayo. Donne-moi ton oreille. Maintenant, mais le mot mauza très important. Je vais te dire qu y a quelque chose qui est trop important. Oh, et qu'on soumabom inayo. Il peut aider ta vie. Et qu'on soumabem bom inanga. Ça peut aider aussi ma vie. Attends que les chrétiens captent la planète Terre. Comme des chrétiens sur la Terre. À chaque fois que tu en lorsque nous avons des problèmes Alors soko boi kolimbi ça si tu refuses de pardonner Nandi koloba boi soko boi si tu refuses de pardonner Si tu gardes ça dans ton cœur sans les savoir Que osali qu'on se détruire yomoko Tu t'es détruit toi-même Est-ce qu'osali Amen ah, ah, Nazolo bwa pie Alléluia. Alléluia. Donc Si tu as quelque chose dans le cœur contre ton frère, Si tu as contre mariage, contre la rancune contre ton mari, la quelqu'un de Soyez sûr. que C'est toi-même qui t'es détruit. Donc, c'est toi-même qui es le sorcier. Tu t'es détruit toi-même. Sans les savoir Sans les savoirs. Alors tu ne contamins avec verset biblique. Nous voulons lire dans la Bible. Dans la Libre. Chapitre 4, 4. Chapitre 4. Verset 3 jusqu'à 16. 3 à 16. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Au bout de quelques temps, Kaf, Kaefi. Au bout de quelques temps, Caïn fit une offrande de produits de la terre à l'éternel. De son côté, Abel a fit une des premiers-nés de son troupeau et de l'air Grèce. L'éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fit très irrité et il abora un air sombre. L'éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi aborde-tu un air sombre Certainement, tu agis bien, tu te relèveras. Si, en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. » Je continue Jusqu'à 16. Ah. Cependant, quand il dit à son frère Abel, « Allons dans le champ, et alors qu'ils étaient dans le champ, il se jeta sur lui et le tua. L'éternel dit à Caïn Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu dit, « Alors, qu'as-tu fait, qu fait le sang de ton frère, crie de la terre jusqu'à moi ?»« Désormais tu es maudit, chassé loin du sol, qui s'est qui, qui entrouvert en pour boire le sang ?» de ton frère, versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. est dit à l'Éternel, ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi, je serai errant et vagabond sur la terre. Et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Et l'éternel mit un signe sur Caïn afin que ceux qui le trouvèrent ne le tuent pas. Caïn s'éloigna de l'éternel et habita le pays des noms et à l'est de l'Eden. Caïn eut des relations conjugales avec sa femme. Elle tomba enceinte et mit au monde un autre. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen bien aimé euh, Ranking, c'est quelque chose qui est trop mauvais c'est comme un virus qui est entré dans ta vie alors la bible dans le livre chapitre verset la bible dit dans le livre de proverbes 4 et 23. 23. la du garde toutes choses mais pour les cas la y a son cœur plus que toutes choses alléluia ah. Ah. une personne qui est rancunière a un problème il a un problème ou une, une maladie qui dérange sa propre vie ça va déranger ta vie spirituelle Et ça va déranger ta vie physique et ça va détruire tes relations dans la vie sociale la bible nous enseigne le problème de caïn et abel c'est le même frère le frère de même père et même mère alléluia amen amen, amen. amen. amen. Et suivant cette histoire, c'est très important. Le frère de même père, même mère, l'un il était berger, et l'autre il était un laboureur. Là où ils faisaient leur travail, ils ont fait longtemps. Alléluia. Amen. Mais naba quand y a famille conflit familial, Ezra n'a Mais dans la famille, il, il, le conflit familial ne manque jamais. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Ah. Alors mon thème est aux frères, aux frères. Euh, le, le Abel et Ezra qui frère, qui frère? Le terre d'Abel qui était frère d'Ezra. L'union sur ce qui problème est allé. Et lorsqu'il y avait quelque chose. Il ne gardait jamais dans son cœur. Alléluia. Amen. Donc il faut pardonner à Bosani. Et lui va pardonner et il va oublier. Mes frères n'avaient qu'un grand frère. Mais son frère qu'ayant le grand frère. Motemana est toujours un comme un dépôt. Mais son cœur était comme un dépôt. Il y a qu'on gardait Souvenir, des caractères de mauvais souvenirs de son frère. Quand même frère a signé pardon. Même si son frère demande pardon. Alors Kaye Azaraki n'a difficulté à olimbissa. Kaye avait le difficulté de pardonner. Et nous colons motko. Un jour, Kaye a mis sa offrande. Y a pas fruit n'ayez bon. pas n'a pas présenté et pas y divin, éternel Dieu des armes. Kaye avait préparé son offrande pour offrir à Dieu. Lorsqu'il s'approcha à Dieu, il avait donné son offrande à Dieu. Et Abel, de son côté, il avait préparé un agneau. Il venait présenter devant Dieu. La Bible nous dit Dieu, lorsqu'il a regardé Caïn, il a présence. Y'a Kayé te vis-à-vis Naïe. Kaya n'était pas favorable à Dieu. Zamba Tali Dieu Il a regardé l'offrande de Kaïa. Et c'est Pélizakin Zambé. Son offrande n'était pas favorable à Dieu. Pourquoi? Aussi. Pourquoi? Puisque mon thème a Yakah. Parce que le cœur de Kaya. Et ça qui a problème. Parce qu'il avait un problème. Il y a poli sa frère Naïe. De pardonner son frère. Alléluia. Amen. Y a Yambo ennemi que Zambé à Israël. C'est pour cela le Dieu d'Israël. Azala Mosikaya et ça fait que le Dieu puisse être loin de et de refuser son offrande. Mais Abel, son frère, lorsqu'il est venu avec son offrande, la Bible nous dit la position de la vie ou de son cœur était favorable à Dieu. Et Jésus avait reçu l'offrande d'Abel. Alléluia. Au-dessus de, de ces problèmes, le père de Caïen était encore plus mauvais contre son frère. Et la Bible nous dit Ne donnez pas accès au diable. Donc chaque fois que garder problème contre à chaque fois que tu gardes des problèmes contre ton propre frère. Soyez sûr que au que le mort, il faut être sûr que tu as laissé ton cœur au diable. Il y a un pour que lui te prend comme un instrument. Pour qu'il te, qu te détruise demain. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alors à quand Kaya est retourné, Abana pensait, a pour frère. il a commencé à penser très mal pour son frère. Dieu qui sonde le cœur. Il avait compris que Kaya avait une mauvaise position. Bible son La Bible nous dit... Dieu est venu parler à Kayan. Il a dit à Kayan, ce que tu veux faire contre ton frère. Le mal est devant ta porte. Ma Le mal est dans ton cœur. Mais moi je te dis Kayan. Fais l'effort. Que tu puisses vaincre le mal. Si tu tu tu essaies de vendre le mal, et le, le bien viendra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Zambé a dit que mon thème ya Kaya Ezra qui a problème. Comment Dieu avait pris connaissance que le cœur de Kaya a des problèmes? Visage naie. Élongé naie. Son visage. Alléluia. Moutuaza na Kanda na motema. La personne qui a la, la colère dans son cœur. Oui. Quelqu'un qui a des problèmes avec toi dans le cœur. Oui. Quand il te voit. Oui. Même s'il ne parlait pas. Oui. Mais son visage oui. va parler. Oui. Si tu sais discerner le signe. Pour comprendre que l'on tu vas comprendre que la figure de la personne, ça, même s'il m'a dit bonjour, Quand m ça, m même s'il m'a donné un bisou, il, a un, il a un problème contre moi dans son cœur. Alléluia J'ai vu cette chose dans le futur de la Ça Sa dire n'avait pas la joie. Et ça il y a beaucoup de personnes ils sont comme ça S'il si a un problème dans son cœur contre son cœur Même s'il était content Mais quand il voit la personne en question Quand il voit la personne en question Son cœur sera très mal Et son visage ça va changer Sans le savoir sans les savoir. Tu c'est détruire toi-même. Maladio ya kozanga ko pardonner. cette maladie des manque de pardon est qu'elle te physiquement. Ça va te détruire physiquement. Et ko trabolona enzan spirituellement. Ça va te séparer avec Dieu spirituellement. Je veux que tu me suis. Yeba que ce kozanga n'a problème nande. Sache-le si tu as un problème avec quelqu'un. Si toi tu le pardonnes pas. Si tu gardé dans ton cœur. Soyez sûr, Faut être sûr. Aux Tu es détruis avec ta Les santé. santé. Pas aujourd'hui ni demain. Mais un jour je vivre ma conséquence. Tu vivras des conséquences. Y a santé Dans le maladie incurable dans ta santé. Dans la mais la personne que tu avais ali, il sera calme à l'aise en bonne santé. À ah, ce moment-là, toi, tu vas commencer à souffrir. Tu commences à venir chercher la prière à Dieu. Mais Dieu s'est déjà séparé de toi. Parce que c'est toi-même qui, eux, la source de ta maladie. Caïen n'a pas écouté les conseils de Dieu. A a -tombe Ils sont allés au champ comme d'habitude. Est... Lorsqu'il a vu son frère Abel, na kanda o na avec la colère qu'il avait dans son cœur, déjà il était déjà poussé par le diable. Alléluia. Amen. Amen. Je vais te dire une chose. A chaque fois que gardé, à chaque fois que tu gardes des choses. Contre frère, Sernaio. Contre ton frère ou ta sœur? Contre mon barito mo Contre ton mari ou ta femme? Contre bandeko nayo. Contre tes frères, soyez sûrs. Il faut être sûr. Un jour, un jour, diable akoya ko visiter yo. Le, le diable viendra te ce visiter. Ce n'est pas l'Éternel Dieu des armées. Ce n'est pas Dieu qui viendra. Siable ak fo pousser yo. Le diable te poussera moko de faire quelque chose. Nous n'avons pas volonté nayo. Contre ta volonté, mais dans la volonté du diable. Après avoir fait du mal à ton frère, tu regretteras après. Alléluia. Et ah. ça, sera plus Parce que ton cœur, comme tu as gardé les mains, tu n'aimes pas de dégager. Tu pas te pardonner. Alors, quand en ce moment-là, tu invites les diables dans ton vie. Quand les diables vont venir, t'es détruit totalement. Alors détruire totalement. frère a détruit, il a tué son frère Abel. Quand il a tué Abel, Le sang d'Abel est monté à Dieu. Son âme est montée à Dieu. Ça a commencé à prier. Dieu est venu. La Bible nous dit Dieu a commencé à parler avec Kaya. Divin, le créateur. Le créateur. Il y une créature. Il commence à parler avec un être humain. Mais Tala créature vu déjà Regarde un être humain vu que son cœur était déjà dans le maître diable. Il ne reconnaît plus la grandeur de sa créature. Il discute, il parle avec Dieu, c'est comme s'il parlait avec un homme. Dieu commence à lui poser des questions. Kayen, Kayen. Abel Azaliwapi. Où est ton frère Abel? Moi je ne suis pas le gardien de mon frère. Alléluia. Yoka, parole, y Écoute les paroles d'un humain. Devant créateur. Devant son Dieu. Je ne suis pas le gardien de mon frère. Alors, Dieu demande à Kayen où est ton frère Abel. Cela ne veut pas dire que Dieu n'était pas au courant, qu'il avait déjà tué son frère. Physiquement, Azal et nous sont invités. Dieu savait parfaitement que son frère n'était plus en vie. Mais Zambalinda dit ayez la position spirituelle, position. Il y a, il y a Kayen à mon moment. Mais Dieu voulait savoir la position de Kayen en ce moment là. Alors Kayen a abandonné Kolobate. Na Nazar Mobateli, il y a frère Namaité. Il a commencé à dire je ne suis pas le gardien de mon frère. Alors na luleke il y a orgueil. Avec son orgueil qu'il avait manifesté, comme c'était quelqu'un qui garde des choses dans le cœur, il ne sait pas demander pardon. Il ne sait pas aussi pardonner. Alléluia! Alléluia. Alléluia. Je vais te dire quelque chose. Quelles sont les conséquences que Kaïa avait prises? Amen! Amen. Zambé, quand il parlait avec Kaya, Kaya il attendait bien Dieu, il écoutait bien. Mais petit. la position y a Kayan, Mais sa position alors rampa, répandu, il ne pouvait pas se répandre. Son cœur était bien fermé. Alors Et Dieu a commencé à maudire Kayan. Alors il a dit à Kayan. Comme le sang de ton frère ça se trouve dans tes mains, sur la terre que moi je t'avais donnée, tu ne récoltes là aucun fruit. Alléluia! Écoute ton cœur lorsqu'il y a beaucoup de Problème. Ton cœur lorsqu'il y a beaucoup de problèmes ou au à mon tu n'écouteras jamais les conseils des gens. Tu vas commencer à vivre une vie comme un orgueillé. Et toi, tu penses que tout ce que tu fais, c'est bien. Or, tu es tenté de créer une fosse pour toi-même. Ah. Le fosse que tu es tenté de créer, c'est là où tu vas tomber un jour. Et ta vie terminera par là. Alléluia. Amen. Il y a des gens. Comme ils gardent beaucoup de choses dans le cœur des nerfs. Ils n'écoutent plus les conseils. Le diable les a déjà avancés. Ils ont commencé à faire beaucoup de erreurs. Mais lui ne voit plus les erreurs. Mais ceux qui sont tout autour de Errer. Il voit que tu fais des erreurs. Frère, dans oh Sors dans ces chemins. Sors dans ces chemins. Sors dans ces chemins Mais vite que, que ton cœur t'a si déjà donné ça Le au diable est avec, là, yo. Diable avec et, lui. Puis, il n'y a, a, il il a, a, a pas l'esprit de discernement. Même si tu fais des erreurs Tu vois que c'est bien Jusqu'à ce que tu vas te retrouver dans ce, ce tu retrouver dans si mon français mon français Et tu vas commencer à regretter Beaucoup ils sont comme ça tu me dire quoi conseil ni -samba. quel conseil tu vas me donner moi je suis venu en Europe avant j'ai beaucoup de l'expérience plus que tiens avec le total Alléluia. Alléluia. Alléluia je vais te dire une chose frère. si tu as un problème avec quelqu'un il te demande pardon il te demande pas pardon, demande pas pardon. pour le bien de ta santé bon oui. Pour le bien de la relation avec Dieu, laisse tomber et oublie. Alléluia. Laisse et oublie. Le Dieu qui paye. Il sait que cette personne. Il a un problème avec lui. Mais ne Il t'a jamais demandé de le yo. Mais avec le Père de Dieu. Mais toi tu avais libéré la personne. Dieu, il va donner ses conséquences à cette personne. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et parmi nous, Beaucoup parmi nous. Nous sommes des polices des propres frères et sœurs que nous sommes. Tu l'as mis dans un prison que tu n'arrives pas à le libérer. Mon frère, ma soeur. Quand tu as la colère contre ton frère, -la -prison, tu l'as mis dans une prison. Sans le savoir. Sans le savoir. Amen. Amen. Caïen. Caïen. Nous avons été Dieu lui a dit. Namabele oyo. Sur cette terre. Boumékoumimadisu pour naïote. Il y aura plus de fruits. Est-ce que vous allez dans la marmite? Amen. Comme la personne n'a jamais demandé pardon. Il a commencé à se justifier. Il a commencé à chercher des raisons. Je ne suis pas le gardien de mon frère. Ma vie n'est pas être derrière mon frère Là où la personne pouvait demander pardon, Dieu pardonne-moi. Comme tu m'avais dit que je puisse vaincre le je n'ai pas arrivé je suis arrivé dans un niveau où j'ai tué mon frère mon frère, frère ne peut pas de plus. De plus. je suis venu vers toi je et pitié de, mais de moi mais quand de il a commencé à se justifier Dieu lui a dit je je la terre que je t'avais donnée, qui produisait les fruits, tu n'auras plus rien. Frère, frère. Si Dieu dit quelque chose, si Dieu dit quelque chose, pour toi c'est fini. Même si tu vas chez les bishops, tu vas chez les prophètes, tu vas chez les pasteurs, chez les évangélistes, il te met le main, il te met le pied, il te met les le tes Il y a rien qui va changer. Alléluia. Amen. Amen. So, qui zamba, lo, si Dieu dit quelque chose, so, zamba, lo, si Dieu dit quelque chose, vouloir ou pas, tu vas subir les conséquences. Amen. Amen. Mettez-le les Alléluia. Biblia, lo, bi, La Bible dit ceci Zambé, sans que Dieu dit qu'elle sort dans le jardin. Comme il avait chassé Adam et Ève Mais pas à, à, à Il n'a jamais chassé Kayan restez là Restez là. Mais Sache le bien. Que Dans sur cette terre. Ça ne te bénira jamais. Si Dieu te dit cette chose, là où les gens réussissent, hein, toi, échec, échec. tu vas commencer à échouer. Alléluia. Ah. Libérez la personne qui t'y a fermée dans ton cœur pour, pour mettre stop au diable pour ne pas te prendre comme un instrument Amen. Amen. Oui, si personne, à utiliser Amen quand lorsqu'il a attendu Dieu il des choses lui-même il a dit à Dieu le comme tu m'as chassé, je ne serai plus dans ta présence. Il a commencé à dire à il Dieu les choses que Dieu n'a jamais dit. Lui-même dans sa conscience, il a commencé à parler, comme toi tu as dit ceci, la terre ne donnera plus. Il je ne resterai plus ici. Je ne serai plus dans ta présence. La Bible a dit dit. Caïen a pris ses affaires. Abandonné. Ville. Il a abandonné cette ville. Et il est allé dans de l'autre côté. Alléluia. Alléluia. La ville de Nantes. La ville de notre. Et est dans le nord-ouest à Jordan. Et c'est dans le nord-ouest de Jordan. Oh le lotobengi, Afghanistan. Et là où on a, là où on appelle aujourd'hui Afghanistan. Alléluia. Amen. Kaya a Keko se réfugié qu'on a. Kayan, il est allé se réfugier là-bas. Na calcul naïe. Dans son calcul. Alléluia. Amen. Comme il a dit que la terre ne me donnera plus de fruits Alors, Je vais abandonner ici pour aller de l'autre côté Là où moi je vais partir Et ce n'est pas la même chose avec là où Dieu m'a dit Alors, sans qu'ils quizade la malédiction des dieux dépendre de de de de mal à où lui, il était, était où il a. partout où il sera et où il tout ce qui touchera et ça sera maudit alléluia Amen. donc sa descendance est aussi maudit et si Là où Kaya était ah, nous, quand a dans Zamba, moi, Au lieu de chercher le moyen de réconcilier avec Dieu manaye, Mais comme son terme était, était très mal ah, Il n'a pas eu le temps de retourner vers Dieu toujours ma descendance Pardon, y a Et sa descendance oh. Ils ont vécu une vie de difficulté et des malédictions. Au, au jour d'aujourd'hui, si tu vas où Kayen il était, il Moko, monde, mais, désert. mais tu verras des grosses montagnes de vallées où il n'y a rien. Alors, dans, zone, dans ces zones-là, il et Il y a aussi là où il y a des grands des terroristes. et Nabisika Yango dans ces zones-là, c'est difficile quand même. Bah, comme il y a la grande puissance, bah, c'est difficile que les armées des grandes puissances arrivent là-bas. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Amen. bien aimé dans les seigneurs, je vais te dire qu y a quelque chose qui est important dans ta vie. Dans ta vie. Tu refuse tout pour toi. tout. relation Mais ta relation avec Dieu. Si tu coupes ta relation avec Dieu, tu deviens un malheureux. Est-ce que vous un Amen. Vous Beaucoup des enfants dans des églises. Alors, notre église n'a pas, pas, pas la puissance. Alléluia. Notre église, c'est froid. Si tu cherches Dieu pour les groupes, tu ne verras jamais Dieu. Alléluia. Cherche Dieu individuellement, individuellement. Est-ce que vous Si dans notre église il n'y a pas Dieu. Mais toi, amène Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Si toi tu amènes si toi, Dieu. Nous tous nous serons bénis derrière toi. Est-ce que Amen. Est-ce Amen. Amen. Dieu. Et si là où deux ou trois sont ensemble, par son nom, Amen. sa promesse rate jamais. Amen. Il est là. Si toi tu ne le vois pas, moi je oui. le vois. Frère Frère Papi Papi le moi je le vois. Oui. Oui. Oui. Le, oui. toi, tu Pourquoi le vois. le le vois. Moi a des problèmes, si, a, si, toi, tu si toi tu les vois pas, ne dis pas que Dieu n'est pas là. Si toi tu ne si vois pas, ne dis pas que Dieu n'est pas là. Un homme avec un cœur ouvert. Il se voit avec des personnes Bien aimé. On peut être mille Nous tous, nous marchons. Les yeux ouverts. Moi, je vois Dieu. Mais vous qui êtes comme moi, vous ne le voyez pas. Parce qu'il est Dieu. Il se voit à ceux qui le cherchent. Si tu donnes ton cœur, quand moi je viens à l'église, mon cœur est pour Dieu. Mon cœur est pour garder le non pour Et non pour être rempli. Je ne viens pas à l'église pour le pasteur. Le pasteur était sa simple Pour que je donne, mais, mais Je viens pour Dieu être moi, le pasteur peut avoir un cœur le pasteur peut pleurer mais, pour mais mon prophète mais peut-être qu'il peut être incapable de ma soulager ma prophète ma mais il y a quelqu'un si il y a quelqu'un et moi je viens chercher, montée, si de chercher si tout le monde est capable lui est capable il est capable d'avoir la visite et soulager ma situation parce que la Bible est dit ce qui est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Alléluia, bien dans le Seigneur. Je vais te dire quelque chose. Il ne faut jamais garder des mauvaises oh, choses dans ça, ton cœur Ne donnez jamais au diable Gardez des bonnes choses dans ton cœur Garde des bonnes choses dans ton cœur A, A chaque fois Pour que Dieu vienne te visiter Je vais te dire une chose Nous sommes des parents J'ai une femme J'ai des enfants à chaque fois, nous sommes en ligne dans la prière. Qui sait que toi tu es ici Tu es parent. Prends cette chose, mets ça dans ton cœur. Pour ne pas euh, perdre la présence de Dieu dans ta vie. Pour ne pas euh, perdre la présence de Dieu dans ton couple. Il y a des moments qui sont très difficiles. Les enfants peuvent venir. Ta femme, elle peut venir. Il peut te dire que quelque chose qui manque à la maison. Tu entres la main dans la poche. Tu donnes. La maman, elle vient, elle vient avec le ciel. La, la fille, elle peut venir. La... La fille, elle peut venir à l'école nous allons aller quelque part ils vont demander l'argent je vais entrer la main tu donnes encore mais faites attention ça arrive un moment il y a un moment ce n'est pas papa. Ce n'est pas maman. tu regardes ta, ta, ta, ta fille. Tu regardes ta femme. Tu regardes ton mari. la situation qu'il qui passe. Ça demande l'intervention des dieux. L'argent. N'a plus de solution dans ces problèmes. Ta présence. N'a plus de solution. Mais ça demande. Ton cœur soit ouvert. Et que tu t'approches à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes limités. Nous sommes limités. Moi Ta fille ou ton fils, il va plaire. dit que papa. Il sait que papa, je ne vois pas bien, je ne me sens pas bien. Aide-moi. Aide-moi. L'enfant pleure, Parce qu'il voit des situations compliquées. Mais papa, maman, peut-être que tu ne le vois pas. Laisse-moi m'asseoir. Je vais prendre le, là où les mamans sont. Que je prends le cœur de maman. Maman surtout. Tout maman, toute maman, lorsqu'elle a, a son fils dans le main, quand elle voit la situation de son fils est critique, elle ne sait pas est-ce qu'elle vivra ou elle ne vivra pas. L'enfant plaire, le père d'une maman qui est euh, maman. Qu'est-ce qui vient dans sa tête? Laisse-moi te dire une chose. Comme je suis enfant dans, euh, dans la vie de ma maman, je sais aussi les difficultés que les mamans voient. Les mamans ont une seule pensée. Les douleurs que mon enfant euh, passe. Si c'est lourd comme quelque chose, je peux prendre ça et moi je vais l'apporter. Le, le, les difficultés, mon enfant passe. Si on peut faire de la maladie chez l'enfant pour venir chez moi, je vais le faire pour que ma fille puisse être en paix. Si ouais. c'était le cas, beaucoup de mamans pourraient bien apporter les problèmes ou les maladies de leurs enfants. Ouais. Mais comme ils ne peuvent pas le faire, ouais. ils portent leur douleur dans l'air que... Amen. Amen. C'est Le La le difficulté des papas face aux enfants... Et si, si ces difficultés peuvent enlever ça, moi je vais le prendre. Alors, Nous sommes de, de, de pèlerins sur cette terre. Nous sommes le Fils de Dieu. Nous devons avoir le cœur ouvert dans tous les moments que ça peut arriver. C'est lui qui est notre assurance. C'est lui qui est notre espoir. <t 'en> et wazalimosa te la main Eya na Eya hey, hey, na Eya Eya kobanga, hey, hey, hey, na kobanga la <coughs> <coughs> <na ina kobanga coughs> <lana. coughs> <coughs> <laughs> I <speaking> come in my body, me, Nali, follow. <Hebrew> I am your body, me, Nali, follow. I am your body, me, Nali, follow. I am your body, me, Nali, follow. I am your body, me, Répombez, maman, tout ma monde, tout le monde, tout le monde, tout ma Si tu as écouté la parole de Dieu, si oui. tu as des problèmes avec qui dans ton cœur, oui. tu as pris la personne comme la prisonnier de ton cœur. Oui. Si tu vois la personne ton cœur, euh, n'est plus bien Dieu te donne l'occasion aujourd'hui peu importe ce qui est arrivé libère la personne laisse les problèmes à Dieu pour garder ta relation avec Dieu pour garder ta position avec Dieu et pour santé, et le bien de ta santé, il Pardonne la personne.